Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éternel Tout-Puissant, nous venons devant toi cet après-midi. Nous sommes venus pour te remercier. Nous sommes venus pour t'adorer Nous sommes venus pour chanter ton saint nom C'est toi qui créas la terre et le ciel Pour ça nous te remercions de nouveau nous te remercions pour tout ce que tu as créé, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et tu as mis l'homme au-dessus de tout. Nous te remercions pour ça. Viens alors, éternel Tout-Puissant... Nous avons besoin de ta parole Seulement ta parole Éternel Tout-Puissant Dieu d'Amour Nous laissons entre tes pommes de main Tous tes enfants de Dieu Tous nos serviteurs Tous nos apôtres Notre apôtre des districts et notre apôtre patriarche Laisse que leur prière nous couvre Nous prions pour ceux qui sont malades Dans des hôpitaux Dans des maternités Et aussi dans des dispensaires Nous prions également pour ceux qui souffrent à la maison c'est qui manque les moyens d'aller au dispensaire ou à la maternité. Que ta main bénissante soit sur eux. Nous prions également pour l'Église. Nous prions pour ton œuvre. Que ta main bénissante soit sur cette œuvre dans notre pays RDC Ouest. Le pambolie, mosala, a Congo -Ouest. Également, nous prions pour les enfants de l'école de dimanche. Bon, Spécialement, nous prions pour les enfants de l'école de confirmation. Ceux qui se soucient de ne pas passer à la confirmation. Que ta main bénissante soit sur ces enfants. Parce que ce sont eux qui sont pour l'œuvre de demain. Nous n'allons pas oublier la jeunesse Et les encadrères de la jeunesse Nos frères et sœurs en Christ Ceux qui sont au loin et auprès Et que les prières des apôtres puissent nous couvrir Nous te demandons ainsi au nom de ton fils Jésus Amen Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, chers frères et sœurs, en Christ, nous avons la parole aujourd'hui en Rite, chapitre 1, verset 16. Rite, chapitre 1, verset 16. Nous lisons, Rite répondit, ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Kasi Ruth Azongi, Kotindangaite, makasi ma Kopekisangaite na yo. Pamba te si kayo kokende, ngaipen na kokende. Et si kayo vanda, Ngai pena kovanda bato ya ekolo yo bakoza la bato na ngai nzambe na yo akozala nzambe na ngai prenez place et la chorale nous donne un cantique bozwa sikka bongo bayembi nzembo ba pesa biso nzembo Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ. Ensemble, nous sommes venus aujourd'hui pour remercier notre Père Céleste. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi nous sommes obligés de le remercier Bien aimés dans le Seigneur, chers frères Aujourd'hui, c'est un, un grand jour Pourquoi un grand jour Parce que Dieu est venu pour nous parler Pourquoi un grand jour Parce que, jour? Parce que le Saint-Esprit est venu pour se manifester Se manifester pour toi et pour moi Bien aimés dans les seigneurs Chers frères Nous vous avons lu la parole En rite 1 euh, Chapitre 1 verset 16 On, On veut fait... un peu parler De la Les contextes où cette parole est tirée C'était un jour Dans le pays d'Israël Habité là-bas quelqu'un avec son, sa femme Naomi avec ses deux fils comme à l'époque, à ce temps-là, en Israël, il y avait la famine il y avait la famine l'homme s'est décidé d'aller à l'étranger c'est-à-dire, je donne un exemple, nous sommes ici à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, il y a la famine partout. Et l'homme prend la décision d'aller habiter en Angola, à Luanda. Ou habiter à Brazzaville ici en face. C'était comme ça à l'époque. Ce monsieur et sa femme Naomi se sont déplacés d'Israël jusqu'à Moab Quand ils sont arrivés là-bas Plusieurs années passées Le mari de Naomi va mourir Plus tard aussi les deux fils de Naomi sont aussi morts. Et Naomi s'est retrouvée veuve. Ces deux belles filles sont restées veuves. Et plus tard, Naomi a pris la décision de rentrer dans son pays natal. Naomi, il a proposé à ses deux belles filles que chacune d'elles devrait rentrer dans le toit de ses parents. Et la première fille a accepté la demande de Naomi. Elle a fait sa valise Et elle est rentrée chez ses parents. Arrivée autour des rites a refusé. a C'est ici bien aimé dans le Seigneur chers frères. C'est ici où est tirée la parole que nous vous avons lue. Je voudrais encore relire cette parole. La répondit. Rita yanoli. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Là, Où tu iras, j'irai. Si Où tu demeureras, je demeurerai. Si ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs. Vous regardez ces paroles en les lisant. Nous voyons que Naomi était fidèle à Dieu. Et ceux qui sont fidèles à Dieu ne peuvent jamais regretter. Bien chers frères et sœurs en Christ... Nous vous appelons d'être fidèles à notre Père Céleste. À son tour, sa main bénissante sera sur chacun de nous. Sa main bénissante sera sur toute l'église de la RDC Ouest. Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous voulons avoir confiance en l'aide de Dieu. C'est ça le message que nous devons retenir, avoir confiance en Dieu, la fidélité dans les détresses. Nous devons tenir bon, bien aimés dans le Seigneur, chers frères. La condition requise pour la bénédiction de notre Dieu, c'est la fidélité. Naomi est restée fidèle à Dieu. C'est pourquoi elle a bénéficié de l'aide de Dieu. Il nous est révoltant de croire à Dieu. À l'affliction, restons-lui fidèles. En obéissant à sa volonté, Dieu n'oublie pas le fidèles. Dieu ne s'est pas servi d'un miracle pour bénir Naomi. Boaz a aidé les deux femmes de leur situation difficile et a finalement épousé Rite. Soyons réceptifs aux impulsions du Saint-Esprit. Dieu veut nous venir en aide à travers notre prochain. Donc nous n'attendons rien de lui. Quelqu'un qui est à tes côtés. Mes chers frères, mes chers sœurs. C'est lui que tu n'attends pas quelque chose auprès de lui C'est à partir de lui que Dieu peut te bénir Et restons toujours fidèles à notre Père Bien aimé dans les Seigneurs, chers frères et sœurs en Christ Dieu avait élu rite ...pour devenir l'arrière-grand-mère de David. Pour être à Zala Koko ya Dawidi. 4... Rit chapitre 4 verset 17. Alors, on va voir les hommes qui sont à Moukanda chapitre 4 verset 17. C'est là où nous allons trouver que... Rite a été élu par Dieu. On va voir que le qui est par Dieu pour être l'arrière-grand-mère de David. Pour l'amener à Bethléem, il n'est pas intervenu d'une manière spectaculaire. Il n'est pas intervenu d'une manière spectaculaire, mais il a guidé le chemin de Naomi. Il a guidé le chemin de Naomi parce que, Naomi Dieu avait béni Naomi. ki Naomi. Dieu avait béni Ruth. ki Ruth. C'est ce qui fait que Dieu a béni Naomi et Ruth. Bongo zamba ki Naomi Ruth. Ruth a, a suivi la belle-mère parce qu'elle aimait sa belle-mère. Ruth alanda ki mama bokilo na yepoza la ki kolingayé parce qu'elle est restée fidèle et humble. Envers son dieu Ou à laquelle il y avait un dévouement Elle a été même incité Pour sa foi exemplaire Bien aimé dans le Seigneur chers frères à faire dieu d'Israël son dieu Rit a fait le dieu d'Israël son propre dieu c'est pourquoi il a été béni. bien aimé dans le Seigneur chers frères à travers cet exemple nous voyons que nous pouvons être un modèle pour d'autres personnes, agir à notre attitude en plus de crainte de Dieu. Dieu veut aider tous les hommes. Notre mission est d'attirer l'attention et les œuvres efforçons nous plutôt de donner les bons exemples en faisant, en faisant preuve d'humilité. En sérénité, en confiance en Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs en Christ. Prenons l'exemple sur Naomi et Ruth. Dans la conséquence en Dieu Pour terminer, bien aimé dans les seigneurs, chers frères et sœurs en Christ Qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui Naomi et se trouvait dans une situation désespérée cela, n'a cependant, contraire aux apparences Dieu ne les avait pas oubliés Naomi est restée fidèle à Dieu Elle a exprimé son aide à Dieu Elle a exprimé son aide à Dieu Ruth a pris l'exemple sur la fidélité de Naomi. Ruth adouki pe ndakisa ya boti eli Naomi nzala nango? Elle s'est tournée vers les dieux d'Israël. Abalusi miso naepea nzamba ya Israël. Notre mission est d'attirer l'attention des hommes sur Christ. Mosala sala na buso nzali toti ndika makani si abatepea ina Christo. Par la parole et les œuvres. Nzela ya lilobampe misala. Amen. Amen. Nous demandons à la chorale de nous interpréter un cantique. Nous sommes avec notre apôtre Canconda. S'il peut venir pour nous compléter. Chers frères et sœurs en Christ, Dans ce texte, nous voyons la profondeur de la grâce de Dieu et de sa patience envers la ye. Dieu intervient à chaque pas Dieu intervient à chaque pas pour euh, la guider et l'encourager sur le chemin de retour. Le chemin est toujours euh, plus, plus pénible pour ceux qui se sont éloignés. Frères et sœurs en Christ, ce ne sont pas les souffrances qui justifient à nous décider à revenir à Dieu. Et pas qui n'est pas une Mais ces souffrances peuvent parfois nous être en aide. En aide lorsque nous réalisons toute amertume qui résulte notre éloignement. Et Tango Biso pas kilo pas pas sur mosika. Nous savons que frères et sœurs, l'éloignement toye biete balingamimi bali un peu basi kokende mosika peut être dû parfois aux difficultés de la vie. Et kokozala tangumusupona ba pasi ya mokili, cet éloignement peut être dû soit à la perte de nos très chers. Et kokipekoza la tangumusupona tobungisi ba oyo ya biso ya motuya mingi. comme ce fut aussi le cas de Naomi. Et appelle au lengemo kondenge na ya Naomi. Cette femme qui est descendue si bas, qui est descendue si bas, sans moins d'existence. sans appui visible. Mais dans cette épreuve, Dieu avait intervenu. Mais lorsqu'on se retrouve dans ce genre de difficultés, chers frères et sœurs, on éprouve toujours un grand et réel besoin d'être euh, consolé, d'être encouragé. Mais ça a été aussi le cas avec Naomi et Ruth. Dieu a fait le Naomi et tu as tout fait pour intervenir et les encourager et, les gui ça, et guider leur pas. S'agissant de euh, Orpa et, et Ruth, et Orpa, a quitté Naomi. Orpa à... À a Naomi et Ruth s'attache à Naomi. Si je veux, je dit, à Naomi. L'incrédulité chez l'une et la foi chez l'autre ont creusé un fossé entre les deux femmes. Elles elle, elle, elle se ressemblaient pourtant à bien des égards. Elles avaient traversé les mêmes circonstances. Mais leurs convictions n'étaient pas les mêmes. Lorsqu'on traverse ce genre de difficultés, frères et sœurs, n'est-ce pas le moment de confesser si nous avons perdu tout, tout, toutes les ressources, ressources spirituelles, les ressources naturelles, morales. Euh, quand on a perdu même les ressources matérielles. N'est-ce pas le moment de... de nous confesser si nous avons perdu tout, toutes ces ressources Que Dieu peut... Et veut agir en notre faveur. Dieu peut toujours agir en notre faveur. Si nous lui restons fidèles. Si nous lui faisons, nous lui faisons confiance. Il peut tout faire, bien aimé. Lorsque Naomi est revenue à charge, Naomi et est revenu à charge pour insister à ce que Ruth retourne à Moab. Et Ruth a réagi tout de suite en disant Ne me prie pas de te laisser et me retourner à moi pour me séparer de toi. Et tout de suite, Naomi s'est aperçue que tout a été pesé dans le cœur de Ruth. Sa décision était irrévocable. Son choix était fait c'était le choix de la foi. C'est ce qui nous a demandé, frères et sœurs. ce Notre décision est-elle irrévocable Les choix que nous avons faits est-il le choix de la foi Lorsque nous nous retrouvons dans une situation comme euh, euh, celle qu'a connue euh, Naomi et Ruth, Naomi et Ruth quelle décision prendrions-nous à cet égard Lorsqu'on lit dans Romains chapitre 8, verset 35, il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ Est-ce la mort Est-ce la maladie Est-ce la tribulation Est-ce l'angoisse Est-ce est euh, la nudité Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ nous trouvons une petite consolation dans le, dans le verset qui suit, dans, dans, de, au verset 37. Là où il est dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés on dit nous sommes plus que vainqueurs on ne dit pas que nous sommes vainqueurs nous sommes vainqueurs on dit plus que vainqueurs on vous présente un vainqueur et on vous dit que vous vous êtes plus que lui n'est-ce pas une constellation, chers frères et chers et quand on descend encore plus bas on, on dit ceci, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et au dernier verset de 39, il est dit Ni aucune créature ne pourra nous séparer. De l'amour de Dieu. Et cet amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle exhortation, chers frères et sœurs. Quelle exhortation. Quelle consolation. Quelle assurance. Soyons attentifs, chers frères et sœurs à cette exhortation de notre quoi Seigneur. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, faisons confiance en notre Maître et Seigneur. Il guidera nos pas et il nous encouragera dans toutes les situations que nous pouvons ...vivre dans, sur cette terre... ...et il nous rendra vainqueurs... Amen... Amen... Vous avez compris que c'était notre apôtre qui était ici... ...parce que les détails donnés nous ont servi... ...bien aimé dans le Seigneur, chers frères... Naomi et Ruth sont des exemples pour nous aujourd'hui pour la RDC Ouest de tout ce que notre apôtre vient de nous dire nous devons retenir ceci Naomi et Ruth s'est trouvés dans une situation désespérée contrairement aux apparences aux apparences de Dieu, contrairement à ce qu'ils avaient auparavant, Dieu ne les avait pas oubliés, bien aimés dans le Seigneur. Si nous retenons, nous restons fidèles à notre Dieu. Dieu ne va pas nous oublier Dieu restera de nos côtés sa main bénissante sera sur nous voilà ce que nous pouvons retenir cet après-midi que ceci ce reste jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus Amen, Amen. Maintenant nous demandons à la chorale de nous interpréter un cantique de repentance s'il vous plaît. Si kato, <musique>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 Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandan, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du Christ reste avec vous. Amen. Amen. Bon Père Céleste, nous te remercions pour la parole que tu viens de nous accorder. Nous te remercions pour le pardon de péchés. C'est à cause de Jésus-Christ à la croix que nous héritons aujourd'hui de ce pardon de péché Pour ça nous te remercions vivement nous laissons cette église entre tes mains Nous laissons l'apostolat entre tes mains Nous laissons tous tes serviteurs et enfants dédiés entre tes pommes de main Viens nous bénir au nom de ton fils Jésus Amen, Amen. Bien aimé dans le Seigneur, chers frères, nous passons maintenant Terminons les services divins par la prière. Je vous invite à la prière. Bon père céleste. Dieu d'amour. Dieu miséricordieux. Nous te remercions pour la parole, la parole seulement que nous venons d'avoir. Te remercions pour l'apostolat que tu nous as siégé. Te remercions pour l'amour de tes enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas venus mais à dans la maison de ton à ta maison. Nous, nous avons amené l'offrande pour la reconnaissance de ton œuvre. Au chemin de retour. Soyez avec nous. Biso. Nous prions pour les pays. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour les autorités sanitaires. Que laisse es que leurs prières nous couvrent. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.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 La chorale peut nous interpréter un cantique de clôture, s'il vous plaît. Bah, Vamos pensar, Vamos I can't believe that bamba, a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a